Les partis politiques de l'opposition, membres de la PG41, réunis ce 24 novembre 2022 en session extraordinaire au siège à bessol Au terme des travaux, ils se sont offusqués et ont déploré la décision des autorités en charge des élections au Gabon de procéder aux opérations de révision des listes électorales sur tout le territoire national. Pour ces leaders politiques, la méthode ne s'y est pas. La PG41, réunie en session extraordinaire ce jour, s'étonne de ce qu'une telle opération soit initiée brutalement sans que les termes de l'audience à lui accordé le 5 septembre 2022 par M. le ministre de l'Intérieur ne soient respectés et que le mémorandum déposé dans ses services ne soit également examiné. La PG41 estime qu'en l'état actuel, notre pays. Est secoué de toutes parts par des crises multiformes qui entravent le fonctionnement optimal des institutions de la République. Il serait judicieux de changer de paradigme pour poser autrement le problème. Est-il besoin de rappeler ici que c'est après la déclaration de Madame le Président de la Cour constitutionnelle? invitant les politiques à faire des propositions pour une meilleure organisation des prochaines élections politiques de 2023, que l'opposition, regroupée au sein de la PG41, a travaillé et produit un mémorandum intitulé Plaidoyer des partis politiques de l'opposition pour une réforme du système électoral au Gabon. La PG41 qui en appelle à la responsabilité du gouvernement dénonce la non prise en compte des propositions des partis politiques de l'opposition qui ont pourtant fourni un travail dans ce sens. Face à la démarche cavalière de monsieur le ministre d'État en charge de l'intérieur, la PG41 exprime son étonnement et son indignation de voir que le processus de révision des listes électorales débute sans tenir compte des propositions des partis politiques. La PG41 en appelle à la responsabilité du gouvernement et exige des autorités publiques la convocation très prochaine de la classe politique pour qu'ensemble nous examinions réellement ce dossier élection pour le bien de notre pays. Les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, il nous revient donc avant d'engager quoi que ce soit de corriger toutes les entraves à la transparence électorale relevée en 2009 et en 2016 pour l'organisation des élections politiques apaisées, crédibles, transparentes et équitables. La PG41 prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences que pourraient engendrer la posture actuelle du gouvernement visant à marginaliser les partis politiques. Rappelons que le ministre de l'Intérieur a instruit au gouverneur et aux maires de Libreville à prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles visant à mettre à disposition les locaux de leur circonscription administrative afin de procéder dans les prochains jours aux opérations de révision des listes électorales.